Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 5 de l'examen régional de la région de, de Kalaabda, c'est session juin 2009. Cet exercice 5 est noté sur quatre points et il traite la leçon géométrie analytique. Donc, c'est parti. Exercice 5. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, en donnant les points A de coordonnées (3 1), B de coordonnées (1 7), C de coordonnées (-1 3) et M de coordonnées (2 4). Un petit a, représentez les points A, B, C et M dans le repère OIJ. Un petit b, justifiez que le point M est le milieu du segment AB. 2 petit a, calculer les distances OA et AM. 2 petit b, déterminer les coordonnées des vecteurs OA et CM. 3 petit a, montrer que y est égal à 1 sur 3x et l'équation réduite de la droite OA. 3 petit b, montrer que y est égal à moins 3x plus 10 et l'équation réduite de la droite AB. Et enfin, 3 petits c, Montrez que les deux droites OA et AB sont perpendiculaires. Question 1, représenter les points A, B, C et M dans le repère OIJ. Donc on a A de coordonnées 3, 1. Voilà. B. De coordonnées 1, 7. Voilà. Et C, de coordonnées moins 1, 3. Voilà. Et M, de coordonnées 2, 4. Donc, passons à la question 1B. Justifier que le point M est le milieu du segment AB. Donc selon la graphe, ça se voit clairement que M est le milieu de AB. Et on doit justifier. Donc pour cela, on suppose que N est le milieu du segment AB et montrons que N et M sont deux points confondus. Donc si N est le milieu du segment AB, alors XN est égal à XA plus XB sur 2. Et YN est égal à YA plus YB sur 2. Donc XN est égal à 3 plus 1 sur 2, car on a XA est égal à 3 et XB est égal à 1. YN est égal à 1 plus 7 sur 2, YA est égal à 1 et YB est égal à 7. Alors, XN est égal à 4 sur 2, c'est 2. Donc, YN est égal à 8 sur 2, c'est 4. Donc, N a pour coordonnées 2, 4. Et on a M aussi, de coordonnées 2, 4. Donc, les deux points M et N sont confondus. D'où M et le milieu du segment AB. Question 2 petite a. Calculer les distances OA et AM dans le plan menu d'un repère si deux points A de coordonnées X, A et Y A et B de coordonnées XB et Y B, alors la distance AB est égal à racine de xB moins xA, le tout au carré, plus yB moins yA, le tout au carré. Donc, la distance OA est égale à racine de xA moins xO, le tout au carré, plus yA moins yO, le tout au carré, alors, qui est égal à 3 moins 0 de tout au carré plus 1 moins 0 de tout au carré, alors OA est égal à racine de 3 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 9 plus 1 est égal à racine de 10. Donc la distance AM, AM est égal à est égal à racine de xm moins xa le tout au carré, plus ym moins ya le tout au carré. Donc, am est égal à racine de 2 moins 3 le tout au carré, plus 4 moins 1 le tout au carré. am est égal à racine de moins 1 au carré, donc 2 moins 3 c'est moins 1, plus 3 au carré. Donc AM est égal à 1 plus 9, donc est égal à racine de 10. Donc passons maintenant à la question 2 petit b. Déterminer les coordonnées des vecteurs OA et CM. Donc selon la propriété, si on a deux points du plan A par exemple, des coordonnées xA, yA et B, des coordonnées xB, yB, alors le vecteur AB a pour coordonnées xB moins xA et yB moins yA. Donc, donc le vecteur OA a pour coordonnées xA moins xO et yA moins yO a pour coordonnées xA, y a parce que x est égal à 0 et y c'est 0 d'où le vecteur oa a pour coordonnées 3 1 et le vecteur cm a pour coordonnées xm xc ym yc c'est-à-dire le vecteur cm a pour coordonnées 2 moins, moins -1 et 4, moins 3. Donc, CM a pour coordonnée 2 plus 1, parce que 2 moins moins, ça donne 2 plus 1. Et 4 moins 3, c'est 1. D'où CM a pour coordonnée 3, 1. Question 3, petit a. Montrez que y est égal à 1 tiers de x et l'équation réduite de la droite OA. L'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme de y est égal à mx plus b, soit OA d'équation réduite y est égal à mx plus b. Donc OA est une droite qui passe par O, l'origine du repère, donc P, l'ordonnée à l'origine, est nulle. Donc l'équation de la droite OA est y est égal à mx. On sait que le coefficient directeur de la droite OA est euh, petit m est égal à y a moins y o sur xa moins x o alors m est égal à y a sur xa. C'est tout simplement y o c'est 0, x o c'est 0. Donc, m est égal à 1 tiers, car y a est égal à 1, et x a est égal à 3. Alors, l'équation réduite de la droite OA, c'est bien y est égal à 1 tiers de x. Question 3b. Montrez que y est égal à moins 3x plus 10 est l'équation réduite de la droite AB. On sait que l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme y est égal à mx plus b. Donc AB a pour équation réduite y est égal à mx plus b avec m est égal à yb moins ya sur xb moins xa. Donc, l'équation réduite de AB s'écrit aussi sous la forme Y est égal à YB moins YA sur XB moins XA fois X plus P. Alors, Y est égal à 6 sur moins 2 fois X plus P. Donc, Y est égale à moins 3X plus P. La droite AB passe par le point A de coordonnées 3, 1. Donc, les coordonnées du point A3,1 vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire, on va remplacer le y par 1 et x par 3. Donc, on aura 1 est égal à moins 3 fois 3 plus p, signifie que 1 plus 9 est égal à p. Cela signifie que, L'ordonnée à l'origine de la droite AB est 10. Conclusion, Y est égal à moins 3X plus 10 et l'équation réduite de la droite AB. Donc passons maintenant à la question 3 petit C. Montrez que les deux droites OA et AB sont perpendiculaires. On a les équations réduites de deux droites OA et AB. De OA, c'est y est égal à 1 sur 3x. De AB, c'est y est égal à moins 3x plus 10. Alors, selon la propriété qui dit, si on a deux droites D1 d'équation réduite y est égal à mx plus p, et D2 d'équation réduite y est égal à mx plus p', si les deux droites d1 et d2 sont perpendiculaires, alors leur coefficient directeur m fois m' est égal à moins 1. Dans notre cas, 1 tiers est le coefficient directeur de OA et moins 3 le coefficient directeur de AB et on a 1 sur 3 multiplié par moins 3 est égal à moins 1. Donc, les deux droites OA et AB sont perpendiculaires. Alors, c'est la fin de notre vidéo. Au rendez-vous sur la vidéo qui traite l'exercice 6 de l'examen régional session juin 2009 de la région de Calabre. Au revoir.